Bonjour à toi cher spectateur et bienvenue dans l'ombre des salles obscures, l'émission où je vous raconte des petites anecdotes sur l'envers du décor des salles de cinéma et sur parfois comment une séance peut très mal se passer. L'anecdote que je vais vous raconter, j'étais encore que simple spectateur et je ne travaillais pas encore dans les salles de cinéma. Mais clairement, c'est une des séances de cinéma les plus pas agréables, mais bizarrement je me souviens bien du film grâce à ça en partie, euh... Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, vous avez dû voir dernièrement circuler beaucoup sur internet des vidéos de spectateurs qui peut-être, comment on pourrait dire ça subtilement Surréagissent durant un film, tendance à se jeter sur leur fauteuil, hurler à la mort, euh, être très extasiés à l'idée de voir un personnage ou de voir une scène ou de... Voir juste un mouvement d'un héros, je ne sais pas. Bref, vous voyez de quoi je veux parler, je pense. Notamment, dernièrement, avec Black Panther, Wakanda Forever, qui a eu pas mal de scènes qui ont circulé comme ça sur Internet. Mais donc, du coup, moi, il y a très longtemps, j'ai déjà connu ça. C'est-à-dire, très longtemps, c'est il y a quasiment 10 ans. Euh, C'était pour Iron Man 3. Je ne sais pas ce qui si s'est passé, mais donc du coup, je suis allé à une séance en version originale sous-titrée. La seule, d'ailleurs, soit dit en passant, que le cinéma passait à cette époque-là. Donc, si je ne me plante pas, on était sur un horaire genre... 22h, donc clairement je m'attendais à être tout à fait tranquille, et en fait il s'est avéré qu'il y a un groupe de personnes qui se sont mis sur les deux premiers rangs face à l'écran et qui ont eu le genre de réaction que vous voyez sur internet pendant quasiment tout le film. Malgré le fait que l'agent de sécu est tout de même venu 2-3 fois pendant la séance pour leur dire de se calmer, ça n'a pas marché, ils n'ont pas pu être, euh, on va dire, euh, mis de côté, oui, pour subtilement dire qu'ils auraient dû dégager, Bref, il y a clairement eu un souci, mais j'ai connu ça un peu en avance du coup. Ça me fait toujours rire quand je vois aujourd'hui ces séquences assez surréalistes où tout le monde est en euphorie devant une séquence. Alors, indéniablement, selon le film, ça peut être fun. Moi, j'ai des a priori par rapport à l'absurde séance. Euh, l'absurde séance, réellement, s'il n'y a pas ce genre de réaction devant un film, on s'éclate pas plus que ça. Surtout si le film est vraiment nanardesque. Mais c'est vrai que c'est un peu surprenant, dernièrement, de voir des spectateurs sur des films plutôt lambda. Vraiment, hein, j'entends dans le sens où ce n'est pas forcément des films qui sont des gros nanars ou des films qui vont pousser à l'interaction. De voir ce genre de réaction sur des films plutôt classiques et de me dire, est-ce que c'est vraiment utile Mais au final, je me dis, cette réaction... Bah, je l'ai vu devant Iron Man 3 et je m'étais dit exactement la même chose à cette époque-là. Est-ce que c'est réellement nécessaire de surréagir comme ça devant un film et d'être en euphorie totale sur une séquence qui peut sonner comme très anecdotique, finalement C'est la vraie question. Mais oui, j'ai un peu du mal avec la surréaction sur des films où, bah, pff, sans plus, quoi. A contrario de, par exemple, j'en sais rien, des gens qui vont euh, applaudir lorsque euh, ils vont avoir un souvenir d'enfance qui va être généré par Top Gun ou euh, parfois c'est... Pour Star Wars 7, moi j'ai toujours ce souvenir de déroulant, il y a eu une vraie euphorie. Mais c'était une euphorie juste sur cette séquence-là, parce que réellement il y avait le côté Waouh qu'est-ce qu'on est en train de découvrir Là pour le coup, je suis désolé, mais les quelques séquences qu'on voit circuler sur internet sur Black Panther, c'est même pas des séquences qui sont réellement importantes. C'est même pas la séquence où on a un personnage qui débarque dans la fameuse tenue du Black Panther. C'est des séquences qui ont l'air complètement anecdotiques. Donc je me dis qu'il y a, a peut-être un pet au casque pour ces personnes-là, ou j'en sais rien, ils ont besoin de se défouler. Bref, j'espère que cette petite anecdote vous aura plu, et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis, dans les salles obscures, il y a des gens qui font en sorte que vos séances soient sûres.